Bonjour, je suis toujours à New York en train de suivre ce merveilleux programme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai appris qui a été d'une grande utilité que je ne connaissais pas, pour être honnête. Ça s'appelle le Pitch Elevator. En fait, c'est quoi C'est est le... Comment vous vous présentez si vous devez un jour vous croiser avec quelqu'un de super important pour votre business dans un ascenseur Vous le savez, l'ascenseur, pour monter d'un étage à l'autre, ça prend 30 secondes, une minute au grand maximum. Comment vous pouvez vous vendre vous pitchez de la meilleure manière qui soit en moins d'une minute, c'est génial comme exercice à faire. Je vous recommande vraiment. En gros, vous devez dire l'essentiel. Qui vous êtes, ce que vous faites, votre position, la position de vos concurrents et surtout quelle est votre valeur ajoutée, ce que j'appelle votre produit unique de marché. Qu'est-ce qui fait que si vous, demain... Vous disparaissez du marché, il reste un trou énorme que personne ne pourra remplir parce que vous ramenez quelque chose d'unique. Un peu comme Pizza Hut, leur produit unique du marché, c'était acheter notre, euh, notre pizza. Si au bout de 30 minutes, elle n'est pas livrée, on vous l'offre, elle est gratuite. Et c'est ça. Alors en faites l'exercice, c'est super. Je vais vous dire moi comment je l'ai fait. J'ai d'abord écrit un paragraphe long, très long, où je disais tout ce que je faisais, qui j'étais, notre, euh, notre équipe, nos produits, etc. Après ce paragraphe, je l'ai réduit en euh, un tout petit paragraphe et après en quelques lignes. Et en fait, vous vous entraînez devant le miroir jusqu'à ce que vous puissiez tenir 30 secondes. C'est un outil exceptionnel. Vous allez être amené, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez à votre compte, vous êtes amené à vous pitcher tout le temps, tous les jours, avec des gens. C'est la meilleure façon de l'attention, de décrocher euh, euh, un business peut-être, et, et de et surtout de s'entraîner à, à, à être concis dans sa présentation. Voilà, c'était Nahid Rashad avec le Pitch Elevator. J'espère que vous allez passer à l'action. De New York, Hegawa et Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, laissez vos commentaires, je vous ferai un plaisir d'y répondre.